C'est mon âme, c'est Nos noms sont eh sont eh Manny savoir je crois que tu es là dans zone je sais que tu es là Emmanuel et To tomboli kembona Nous bénissons ton nom. To pamboli kembona yo. Proclamons ta seigneurie. Et la quitta catin estiko Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, l'osa katika Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel Nzambi elongona biso. Emmanuel Dieu au milieu de nous. Emmanuel Nzambe, Katikati Nabiso. Emmanuel Dieu comme nous. Alléluia. alléluia. Bénissons ton nom, Seigneur. Et à présent, nous voulons t'acclamer comme tu le mérites. nous Nous voulons l'acclamer comme il le mérite. Je Je que nous voulons l'acclamer comme il le mérite. Je ah. Amen. Amen. Shalom, bien-aimé. Shalom. Y a-t-il quelqu'un qui, qui sent qu'il est déjà béni? Y a-t-il quelqu'un qui se dit que ça, c'est pour moi ce programme? Y a-t-il quelqu'un qui comprend que d'ici la fin, il s'enterra aux ânes? Et que Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons commencé notre programme le dimanche. Par un message intitulé La fin d'un règne. Euh, nous avons compris que le règne de l'ennemi est fini dans qui était so -so -so et hier nous avons vu ce qu'était le théâtre des opérations Jérusalem, la ville de paix la ville où les gens viennent de partout pour venir voir les, les gens viendront de partout pour voir ce que Dieu aura fait dans ta vie. et le message de ce soir aura pour thème un roi monté sur un anneau un roi monté sur un anon. Nous sommes dans le même texte. Matthieu chapitre 21. Du Moko. Du premier au e verset. Matthieu 21. 1 à 11. C'est la principale de notre séminaire. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Retenez ça, ceci arriva. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, Dites à la fille de Sion Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir déçus. « La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Hosanna dans les lieux très hauts Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « qui est celui-ci La foule répondait c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. La foule répondait c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Et en tout le dit. Et ça y est sur Nazareth, il en conduit à Galilée. Après nous être intéressés hier au lieu où s'est déroulé l'événement, c'est-à-dire la ville de Jérusalem. Nous voulons ce soir nous focaliser sur l'instrument dont s'est servi le Seigneur. Nous comprenons donc que ce soir nous parlerons de l'anneau. Nous nous poserons la question pourquoi Jésus a-t-il choisi un anneau Il pouvait prendre un cheval. la cet anneau qui a été détaché pour servir le Seigneur et qui a été lui-même le bénéficiaire de la gloire. Du nous Dieu. parlerons donc de l'anneau et non pas du séval. Nous parlerons de l'anneau détaché pour servir. Et nous parlerons de la gloire de l'anneau. Lorsque nous lisons ce texte, à force de le lire, on a l'impression que euh, l'acteur principal de la scène, euh, qui devait être Jésus, est devenu en fait l'anon. Jésus était roi, on le savait. Il devait... Tôt ou tard, manifester sa royauté. Mais là, non, personne ne l'a vu venir. Si on pouvait imaginer qu'un jour, un roi fasse l'entrée triomphale, ce n'est pas sur un anon qu'il va monter. Dans pareilles circonstances, on monte sur un cheval. Et dans une moindre mesure, on peut penser au chameau et au dromadaire à cette époque-là. Mais l'anon, personne ne pouvait penser à ça. C'est pour dire que Dieu fait avec nous les choses. Que les hommes ne soupçonnent pas Dieu choisit les personnes Que les hommes ne soupçonnent pas On regarde dans la famille On dit tout le monde peut aller loin Sauf lui Et finalement c'est la personne Sur laquelle les gens ont peu les regards Qui se manifestent Regardez David, il était le plus petit de sa famille, pas seulement le plus petit, mais celui à qui le Père vouait un, av le, un avenir le moins brillant. Son grand frère aîné Eliab était déjà général dans l'armée. Il était beau, il était grand de taille. Et David était tout petit. Il n'avait pas la taille athlétique. Ainsi lorsque Samuel vient chez Isaïe qui lui dit que l'éternel m'a envoyé oindre un roi dans ta maison et tant il a dit à le bête il dit pour Eliab. bête dit le dit pour dit dit dit dit quand Eliab vient, même Samuel était frappé par la carrure d'Eliab. Quand Eliab a poussé à lui, Samuel, a Makina à lui, il na appris mais Dieu dit à Samuel, ce n'est pas toi qui es venu choisir le roi, c'est moi qui choisis. Le roi de Dieu n'est pas le choix des hommes. laisse-le être le choix des hommes, toi, sois le choix de Dieu. <rire> les, les hommes, hommes se trompaient sur leur choix. Quelqu'un peut dire pas qui était. <rire> Si je savais, je ne pouvais pas le choisir trompe jamais sur son choix. Si sais que cette personne mérite. de bon, Comme c'est pas Eliab, ça peut être Shama. Ah, la Shama. Shama. aussi. Shama peut le coup, là. Bien que mon premier choix c'est Eliab, mais même, même Shama peut passer. Shama passe. Pas Tous les autres passent. Dans son cœur, Isaïe se dit que c'est que le prophète s'est trompé. Le roi n'est pas dans ma maison, parce que tous ceux qui étaient susceptibles d'être roi, je les ai présentés ce n'est pas qu'il avait oublié qu'il avait un dernier fils qui s'appelle David il n'avait pas oublié mais pour lui David n'était pas digne d'être roi. il y a des gens qui ont été déclassés par les membres de leur famille Il Dieu, Dieu les a, a classés classé. je oh, veux dire que le message d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a été déclassé, Et qui a été déclassé. Et non seulement qu'il a réclassé, mais il a surclassé. C'est-à-dire qu'il a été il a On l'a mis là où il ne devait pas être, mais Dieu l'a quand même placé là. Qui pouvait penser qu'un roi pouvait entrer, monter sur un anneau Le roi ne monte pas sur un anneau. Il monte sur un cheval. Le cheval était l'animal le plus approprié. Mais ce n'était pas lui qui était le car Jésus ne fait pas les choses comme tous les autres rois. Parce que son règne est différent des autres règnes. Le Seigneur n'agit pas avec nous de manière conventionnelle. Il ne fait pas les choses comme ça se fait partout. Mais pourquoi ne porte pas tes regards aux alentours Pour comment les choses se passent avec les autres. Ça ne se passera pas avec toi comme ça s'est passé avec toi. Je le dis toujours, ne dis même pas à Dieu, fait avec moi comme tu as fait. Qui te dit que Dieu veut photocopier la bénédiction de quelqu'un d'autre pour toi? Tu auras la bénédiction originale. <rire> <rire> On te regarde, on dit ça, ça ne s'est jamais fait comme ça. Le, le Seigneur fera avec toi comme ça ne s'est jamais fait. Il ne va pas copier les autres. Car ta bénédiction est particulière. Dieu ne fera pas comme il le fait avec les autres je crois qu'à l'issue de cette semaine il y a quelque chose de particulier qui se fera quelque chose qui se fera comme ça n'a jamais été Une fait. guérison comme tu ne l'as jamais connue Une visitation comme tu ne l'as jamais soupçonnée n'est pris pas par rapport à ceux qui c'est déjà fait Prie Prie par rapport à ce que tu crois que Dieu peut faire vous savez, des fois en priant nous conditionnons déjà notre foi si telle chose c'est déjà fait je prierai que Dieu me donne ça. mais si tu sais que personne n'a jamais été guéri de cette maladie non, ça je pas toi-même tu limites déjà ta foi le Seigneur ne fera pas comme les autres. Rois. Eux, ils viennent à Séval. Lui, il monte sur un anneau. Le Séval est le symbole de la force. Le symbole de la rapidité. Le symbole de la richesse. Le cheval est puissant, il est fort. Lorsqu'il te donne un coup de sabot, c'est terrible. Il y a des gens qui sont forts, qui sont intelligents, qui sont remplis de capacités. Le cheval est rapide. Pour ceux qui jouent au, au Paris, quand il y a course, on n'utilise pas les anneaux. Parce qu'ils sont rapides. Il y a des gens qui sont rapides. Dans ils, leur vie. ils obtiennent tout rapidement. C'est Le c'est c'est le symbole de la richesse. Déjà qu'il coûte plus cher que l'anneau. Il coûte plus cher que l'anneau. Ce n'est pas facile que quelqu'un ait son cheval c'est lui à la maison. Et surtout dans un pays comme le nôtre, monter à cheval, c'est pour les riches. Bref, le cheval est bien positionné. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'utilise pas ceux qui sont bien positionnés. Il positionne ceux qui sont mal classés. La gloire La de, de Dieu ne réside pas dans le fait d'utiliser ceux qui sont déjà positionnés. Il est déjà issu d'une bonne famille. Ses parents ont déjà les moyens de, de le faire il réussit ça n'étonne personne. Et ah, tant à long dinaye et qu'on camou sa il reçu... Oh no, ça, ça c'est. C'est tout à fait normal. Depuis de de l'enfance, de de il a grandi dans des conditions. Dans des conditions. Personne, personne ne glorifie le Seigneur, personne ne s'est. Ton... Quand, quand il va prendre quelqu'un de nulle part. <rire> quelqu'un que les autres ne soupçonnaient pas. <rire> Peut-être qu'il allait à l'école primaire en amenant son propre tabouret. <rire> Moi j'ai connu des amis comme ça. Ça. pendant ça. que nous on montait dans les voitures pour aller à l'école et partir avec leurs tabourets vous pouvez dire que comme il commence comme ça à l'école primaire il amène les tabourets oui. peut-être qu'il finira par amener des sacs sur Le... <rire> Mais le Seigneur va chercher des gens comme ça. Le Seigneur va chercher les hommes que les gens n'ont pas positionnés. Et, quand et quand il fait quelque chose de grave avec et quand eux. Et le monde s'étonne, on ne pensait pas que quelqu'un comme lui pouvait arriver là. Je de dire à quelqu'un que Le Seigneur va mettre de côté ceux qui sont forts le Seigneur va mettre de côté ceux qui sont rapides le Seigneur va mettre de côté ceux qui ont les moyens il va te choisir toi le plus Il force tu n'as même pas d'expérience il dans, dans ma a pas a être asile dans say, cela. Parce que le Seigneur utilise les choses faibles pour les fortes. Bonne Bonne c'est la Bible qui le dit, le ça, les choses faibles du monde pour il confondre les forces. Il, il laisse ceux qui sont capables. Il, il laisse ceux qui ont des moyens. Il, il laisse ceux qui savent bien parler. Bien parler. En, parmi les Hébreux en Égypte, combien savaient parler? Il les a laissés, il va prendre quelqu'un qui bégaye comme moi. Moïse dit, non, non, non, non, non, non, non, non, je ne tu sais pas parler. Tu sais tu sais je ne sais pas parler. Oui. Ou, je ne tu sais dit que qu on on t in. T in. pas parler. Je ne sais pas parler. ne nous pas pas pas En fonction de nos pas ne ne pas pas parce que ce n'est pas moi Je ne Aponinga san ne peut mailler Ce n'est pas le problème d'intelligence à poninga. Na tuna kié. Ni pananga. Nadana makasite o. Ay anolinga. Aluka kabato makasite, aluka kabo ya boto. Natura qui Nina Luli Pananga, Nazana yelete. Oh, Aya Nolinga, Aluka Kabatwa Maillete, Aluka Kaoya Bot. Il met de côté les sages. Il met de côté, les il met de côté ceux qui sont <-tout et> <'erreur> Il met de côté tout le monde. -tout <et> <'erre> il met de côté qui ne sait rien faire. Il met de de Bon, Seigneur, pas, on quand même euh, l'oser, Au lieu de prendre le le le céval, tu prends l'anneau. on peut, peut l'accepter dans une moindre mesure, mais prends au moins un anneau expérimenté, La qui a déjà a porté une charge, hum. mais le Seigneur dit à ses disciples, choisissez un anneau sur qui personne n'est jamais monté, c'est-à-dire, a yébi est et l'autre côté, c'est quand même a Dieu m'a choisi moi, ça m'a appris d'un anon, Nabouzo Banana Poninga mm. Nabolembou Nanga Poninga Amen Dans ma faiblesse il m'a choisi Nabota ou Nanga Poninga Vous qui regardez les gens avec votre stylo rouge Il n'est pas issu d'une famille Deux Il n'a pas, pas la carrure de quelqu'un qui peut être défunt il ne sait même pas parler. Quand on regarde même comment il s'habille, il s'habille comme le drapeau du Zaïr. Vert, jaune, rouge. Ce n'est pas un problème. Et ça, choisi Tu peux parler comme tu veux. Dieu il faut Aponinga yo yo eh, Aponinga, Il m'a choisi Est-ce que tu peux regarder ton voisin Dis-lui, il m'a choisi Dis-lui, je sais que je ne mérite pas Mais il m'a choisi Il m'a choisi n'est pas en fonction de ce que je sais faire Il m'a choisi Même moi-même si tu me demandes pourquoi il m'a choisi Je ne saurais te dire que je sais qu'il m'a Je ne sais pas. je ne sais pas. Comment. Mais ce que je sais, c'est oh, choisi. Ne te focalise pas sur ce que tu sais faire ou sur ce que tu es. Focalise-toi sur sa grâce. Il utilise les choses faibles du monde Pour confondre les forces Ainsi les richesses et les biens matériels Ne sont pas forcément des signes de la bénédiction Ne nous concentrons pas sur la grandeur selon le monde Mais plutôt sur la capacité à être utilisé par Dieu ne te frappe pas la Poitrine sur ce que tu sais faire. Pose-toi la question si tu es propre à l'usage par nous. Ce qui importe, ce n'est pas ce que je sais faire. Mais c'est plutôt ce que Dieu peut faire par nous. S'il peut m'utiliser, cela me suffit. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas riche Je ne suis pas rapide Mais il m'a choisi Il a laissé les chevaux Il laisse les anneaux expérimentés Habitués à porter des sars Il va prendre un anneau inéclat on que le Seigneur fera monter quelqu'un là où logiquement il ne devait pas. Arrêter. On regarde le niveau d'étude de tous ceux qui sont la minimum licence. On dit mais d'où vient faire un gradué ici parmi les licenciés? gradué, les licences dit, un gradué les licences Dieu va créer une anomalie dans la vie de quelqu'un. une anomalie dans la vie de quelqu'un. On comme ça on dit ça ce n'est pas normal. Quelqu'un avec un parcours comme le sien ne pouvait pas se retrouver l'éternel est le dieu des anomalies qui deviennent normales. ils vont s'habituer à te voir là ah, ils vont graisser les dents, ils vont graisser les dents mais finalement ils s'habitueront à te Bacot voir là c'est pays vraiment détruit. même si tu penses que le pays est détruit, ah, ce n'est pas mon problème. L'anneau dont il est question ici n'était pas, pas indépendant. Il avait des maîtres. C'est-à-dire qu'il était sous une certaine domination. Lorsque le Seigneur nous a trouvés dans le monde Nous avions des maîtres Nous avions des esprits qui nous avaient domptés Qui contrôlaient notre vie Qui nous amenaient là où il voulait que nous allions. Moi je me souviens j'étais un grand fêtard en tout cas, si j'entre dans la piste pour que je sorte, tu es Mais quand j'entre dans une piste avant de sortir, jusqu'à ce que le matin va venir. Esclave de l'ambiance. Il y a des gens qui étaient esclaves du sexe. Et des de l'argent. Esclaves de toutes sortes de choses. Et Jésus a envoyé ses serviteurs pour nous détacher. De même aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'annons qui sont attachés. Ils sont encore sous le jour des forces qui pèsent sur eux. Et à qui Ils appartiennent. Tu peux le voir venir à l'église. Mais il est esclave. Comme nous l'avions dit, je ne sais pas, le dimanche. Il y a des gens qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils ne font pas que ce qu'ils veulent. Ils font même ce qu'ils ne veulent pas faire. Il a décidé de ne plus jamais faire ça. Il se retrouvera, il l'a fait encore. Et oui, il pleure vraiment, Seigneur. J'avais oh. dit que C'est fini. Oh Je l ai l il se bat de ses propres forces. Il va même jusqu'à faire des prières telles que Seigneur, si tu veux vraiment que je te sers, Fais en, so en sorte que ses papas-là ne viennent pas. Si, si tu ne veux pas qu'il vienne alors ne donne pas de si rendez-vous. Si tu donnes un rendez-vous, il viendra. Même si tu as un taxi-main, tu as une grève. Satan n'est pas capable de faire un taxi-main. que ne soyez pas y Yes Dieu oui. Il fait des choses indépendamment de sa volonté. Il est lié. Il est lié. Dès qu'il voit l'argent, dès qu'elle voit l'argent, il oublie qu'il est chrétien. Il y a des gens comme ça qui sont encore attachés. Et même si il est marié, même si elle est mariée, Attends, il vit, elle vit dans un désordre indescriptible. lié à, à Kandama. Ce sont sur ce genre de personnes que le Seigneur compte pour monter sur eux plus tard. Et Zanabatou, nous la ya. toi et moi, notre travail est d'aller détacher autant d'annons possibles. Ne, ne sois pas tranquille de voir quelqu'un attaché. Le Seigneur t'a déjà envoyé, va. Si on te demande, dis. Le Seigneur en a besoin. Je disais qu'en plus d'appartenir à des maîtres, cet annon était attaché. Et Matthieu fait intervenir un autre aspect. Et Dans les autres évangiles, on dit qu'il y avait un anneau attaché. Matthieu dit qu'il y avait un anneau et une anesse qui étaient attachées. Je ne sais pas si tu as remarqué. L'anneau, c'est le c'est le petit. Et il était attaché avec peut-être sa mère. Attaché En famille attaché Il y a des familles attachées Quand, Quand vous tassé. vous regardez, vous voyez les mêmes choses qui se reproduisent chez vous. Votre, Votre grand-mère avait divorcé. Votre mère a divorcé. Toutes tes soeurs ont divorcé. Et... Et... Toi aussi tu es sur le point de divorcer. Reste, tu avais déjà emballé tes effets. Je vais simplement finir le séminaire. Quand ça va finir, je pars. Attaché en famille. Ne donne pas cette occasion à l'ennemi. Toi la la qui lis la famille se confirme dans ta vie. Dis-toi Seigneur que je marque la différence. Si dans ma famille, les gens ne se marient pas, que moi je marque la différence. Que je me la frise, si dans ma famille, tout le monde divorce, que moi je marque la différence, je ne divorcerai jamais. Si dans ma famille, personne ne va loin, moi je marquerai la différence. Si dans ma famille, tout le monde est atteint de cette maladie, moi je ferai la différence. Ta ne m'atteindra pas ce qui libota le séminaire est aussi celui de la différence de quelqu'un qui voudra se démarquer de la ligne familiale détasse toi de la ligne familiale ne meurs pas comme tous ceux de ta famille le ne meurs pas comme tous ceux de ta famille le Jonathan, m'entende, ne meurs pas avec Saül. Ah, Jonathan, Yokohama, cocu fatal enna Saül. Jonathan, toi tu es l'ami de David. Jonathan, Salomon Dinga David Tu es destiné à être l'ami du futur roi. Et dinga ko Salomon Dinga, ne peut pas mourir avec un ancien roi. Cocu fatal en kumu ya kala. Force de cela. Il manque yango. Je suis en train de prier ce soir pour que quelqu'un sorte de livre. Que les mêmes choses qui atteignent tout le monde ne t'atteignent pas. Il quoi comme la c'est Que les traits caractéristiques de ta tribu ne t'atteignent pas. Le oh à école tribu c'est toujours comme ça. La tribu c'est toujours comme ça. je suis tribu de jésus. Je ne subirai pas le sort de ceux de ma tribu. Je ne subirai pas le sort de ceux de ma famille. Sors de cela. Sors de cela. Une chose importante. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Quand vous commencerez à détacher cet anneau, ces maîtres vous poseront la question, pourquoi le détacher Il leur dit, dites-leur que le Seigneur en a. Besoin. vous vous êtes des maîtres mais il y a un maître au-dessus de vous il n'a pas besoin de négocier avec vous Il oh. ne dit pas à ses disciples lorsque vous verrez l'annonce. Demandez où sont ses propriétaires et puis négocier avec eux s'ils peuvent accéder que je les utilise c'est so, le Seigneur c'est le Maître il mou mou ne négocie pas avec le il donne des ordres c'est pourquoi le centenier l'avait compris kongi, à à jésus, mou jésus. Mou jésus. Mou moi qui suis militaire c'est suis sous mes ordres et il va et il va dans le monde spirituel Tu es comme ne négocie pas Il Je le dis ce soir Tu ne négocie pas Il ne négocie pas avec les occultes Il ne négocie pas avec les occultes Au nom de Jésus au nom de Jésus tu ne pas, pas en train de se Je ne sais de ce qui t'a de se faire en de se faire en train pas se faire en train de ne la en pas. de de dans cette famille-là, il y a la sorcellerie qui descend. Nous ne négocions pas. Nous ordonnons. C'est pourquoi il y a des choses. Ça ne se fait jamais c'est vous. Le Seigneur te dit, va, va, fait. Qu'est-ce que tu as dit? Personne ne te nuira, va faire. Si autrefois le commerce n'avait pas marché. Maintenant je te dis, va. Le même commerce va faire. On verra, celui qui, On verra faire celui qui t'arrêtera. On ont verra celui qui te retiendra. On verra celui qui t'empêchera. Il y a des maîtres, c'est vrai. Et un solo. Mais il y a un maître au-dessus de tous les maîtres. Si le Lorsqu'il dit donne, personne ne peut refuser. Lorsqu'il dit ne retiens pas, personne ne peut retenir. Lorsqu'il dit ne personne ne peut dit tic tic tic tic tic Lorsqu'il dit ne retiens pas, personne ne peut dans ce temps-ci, il y a quelqu'un qui est malade Qui prenait sa maladie depuis longtemps a Il fait cette la. déclaration Le Seigneur m'a dit de partir Le Seigneur m'a dit, dit de sortir Et je sors ben Cet anneau n'a pas été détaché pour aller se déambuler Pouda Dans la moi Je ne sais pas que tu es tombé dans il a été détaché pour servir le Seigneur. Tu n'as pas été détaché pour ta liberté. Tu étais esclave du diable. Esclave de l'alcool. Esclave de l'argent. Esclave du sexe. Esclame, je ne sais quoi. Tu as été détaché Et pour que tu deviennes encore esclave, mais de Jésus. Un roi ne peut être remplacé que par un autre roi. Amen. Si le poste est vacant, l'ancien roi reviendra. Je Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu ne peux pas avoir été détaché par Jésus et puis tu es là à l'église. Moi je suis le simple fidèle. Qui est mon demi simple Moi je suis le simple fidèle. On aux appels simples, Vincent Dogaza ta la. Oh pensas simple, on a. vraiment trop simple devant les sorciers, je vais les bouffer. Nous avons été détachés pour servir. Le songolais m'a poto ne croise pas les bras à l'église, c'est C'est à ton avantage Merci Seigneur Si on avait détaché cet anneau. Ce qui va faire et puis ces maîtres viennent trouver l'anon en train de déambuler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh, notre anon qui, qui, qui se déroule, on l'a vu, dit: Cette fois-là, on va t'attacher bien. Pour on ne te détasse plus. Si tu as été détassé, il faut t'attacher à Jésus. Tu ne peux pas avoir été détaché et vivre en électron libre. Par exemple, qui sont en esclavage. Lorsque, on va te retourner dans l'esclavagisme. Détaché. Fongolae. Pour se servir. Bon, on a goûté, là. Libéré de l'esclavage. Bon, pour devenir esclave de Jésus. Bon, goûté, goûté, Mais la différence est que le règne de Jésus n'est pas un règne qui écrase. Il est un règne doux. Jésus devait donc monter sur un anneau. Le petit de la naissance. Non pas par aventure. Mais pour accomplir ce qui avait été annoncé. Dans la la prophète. Prophète. Avec Jésus, rien ne se fait au hasard. Et, Et Matthieu notamment le souligne à plusieurs reprises. Cette phrase revient dans l'évangile de Matthieu. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Au verset 4. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Dites à la fille de Sion Voici voici. Tala, ton roi vient à toi au de panne, Plein de douceur Et monté sur un âne Sur un anneau le petit d'une aneste. Cette profession, on la trouve dans Zacharie, le chapitre 9. Qui dit, soit transporté d'allégresse, fille de Sion. Allégresse, c'est une joie immense. Et Dieu dit à la bonne Kinkanda, soit transporté d'allégresse. Amen. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Ah. Il est comment Juste, juste et victorieux. Et victorieux. M aimé. M aimé. Dans sa justice, Dieu n'oubliera jamais ce que tu es et ce que tu as fait pour nous. Mais, mais aussi en tant que le Dieu de victoire, il t'accordera la victoire dans tous les combats de ta vie. Si Dieu est juste et victorieux, si l'être humble est monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Les choses qui se passent dans notre vie ne sont pas liées au hasard. Mais plutôt ce que Dieu avait décidé et préparé. Je me dis que si cette annonce plaignait, c'était vraiment moi moi, Moi qui suis jeune comme ça, on a, ni commencé, ni on a commencé déjà à m'attacher. Comme oui. que et je vivrais ma vie. Pendant que lui se lamentait, oui. Dieu est injuste. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Il a fait que dès mon jeune âge, je sois attaché. Il oui. savait pourquoi il était attaché. Il faut il faut qu il il soit et qu'il serve la roi. Fait, rien à la gloire de Dieu. Tout ce, ce qui ça. a été planifié par Dieu S'il si, si, a prévu S'il a, a prévu ça, que le malheur t'atteigne C'est qu'il a prévu aussi la gloire dans ta, il ta vie. vie Il a prévu aussi la gloire dans ta vie Après les malheurs la gloire vient. Après les, malheurs, vient. Après les pleurs, les rires viennent. Cet était loin de soupçonner ce qui arriverait dans sa vie. peut-être de sa condition, alors que son futur était plus glorieux que son présent. Je Je suis Quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de faire, ton est plus glorieux que ton Le Seigneur sait ce qu'il prépare pour toi. C'est ce qu'il prépare pour Nous avions dit hier que quand tu pleures, pleure un peu. On est en train d'arriver. C'est comment? Oui, ah, vraiment... ah. ah. ah. ça. On sa santé. ni On dans pas ta santé. en sa santé. On pas On dit même si tu es attaché au Jesus, demain on te verra entrer en triomphe. En te là, un tableau, un ne me juge pas par rapport à mon présent. Parce que tu ne connais pas mon futur. Mon présent peut être sombre. Mais Mon est futur glorieux. Dans est glorieux. Parce que je suis dans le plan de Dieu. Dieu. a un projet pour moi. Et si je ne me laisse pas aller par les moqueries des gens. Je, je ne me laisse pas aller par les moqueries des gens. Tu, tu ne connais pas, son avenir, tu ne connais oui, pas son avenir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit un jour, j'ai rencontré une une sœur avec qui on a grandi. En tout cas, dans le quartier, euh, leur maison, c'était la plus, la plus mauvaise et leur famille était la plus pauvre du quartier. Et puis, on se croise avec elle. Je dis, ah, ça fait longtemps, je dis, non, bon, là, là je, je venais des états unis Je, je dis, dis États-Unis, où... Parce que j'ai appris à me méfier Nous avons une de nos églises qui a ouvert une extension Et qui a fait une publication, une action de grâce Nous bénissons le Seigneur pour l'ouverture de notre extension à Genève J'ai même commandé J'ai dit waouh wow, Vous êtes arrivé jusqu'à Genève. Jusqu Genève Et puis nous allons à l'Assemblée des districts et puis il y a des extensions qui sont et, et, sont à des... à... À... et puis à Genève. À Genève ouais, ben... dit, mais il faut préciser Genève en Suisse. Ben, mais Genève et et à Suisse. Dit... Non, ce n'est pas la Genève de Suisse. Et... À Genève il y a un quartier quelque part à Kisantou qu'on appelle Genève. Et <ride> ici, quand un la Genève. Je mais... Mais, mais, mais, mais montées, ah mon frère vraiment. Il faut préciser que Genève de Kisantou. quand voit là la qui, qui me dit qu'elle vient des États-Unis vie États Je me dis que connaissant son background, de son passé, pas qu peut-être peut que dans les bandes a aussi un village. Dans le banlieue Etats-Unis la banlieue de la banlieue de la banlieue de village. à de la la je regarde la personne, je regarde la histoire, elles ne te pas à ne te juge pas par rapport à ton passé. Tu ne sais pas. pas. Je ne Seigneur te réserve un futur pas. ne te même lorsque l'anneau était attaché, le Seigneur savait qu'il avait sa gloire. Il avait fait mal à Kébanaï. Il deviendrait l'anneau le plus célèbre. Ne plaire pas beaucoup, plaire seulement paix. Vraiment, les enfants ne viennent pas. Les enfants vont venir. Même lorsque les événements semblent être contraires et contradictoires, ah, sache que la prophétie finira par ça. Si cet anon était au courant, que Zacharie avait dit... Que le roi viendra, montera sur un anneau. Lui pouvait dire, c'est vrai, même, ah, si, même si le roi peut monter sur un anneau, ça ne sera pas sur un anneau attaché comme moi. Il y a des saints qui s'auto-excluent eux-mêmes. Quand Dieu dit que oh, je suis en train de voir quelqu'un que Dieu va élever il a fait mambo et n'a pas Tu t'exclus des. Il Que personne ne t'exclue et toi-même ne t'exclues. pas. lisible par la grâce de Dieu. Quel que soit là où tu peux être, la grâce de Dieu te localisera. Il va m'arranger, il, il va me positionner. Oh, fait... Même si tu es sale, il va pas ce qui est propre pour la vie. il te range t'arrange et, si et il te la joie de l'anneau était de travailler pour la gloire du Seigneur. Notre joie, c'est de servir le Seigneur. Les gens qui étaient esclaves hier, qui étaient hier. esclaves, de la étaient esclaves. esclaves du sexe. Aujourd'hui, ils sont en train de servir le Seigneur à un niveau terrible. Ne t'élimine pas, bien-aimé. Non, tellement je suis là, utilise-moi. Serre-toi de moi. Arrête d'abandonner tout ce qui peut être frais. Serre-toi de moi. La gloire de l'anneau. Était de recevoir lui aussi les honneurs. Je l'ai dit un jour ici. Regardez comment les choses se passent Là où l'anon était attaché, aucun jour. Côté, aucun jour l'un de ses maîtres, mon côté, mon côté, mon côté, mon côté. même quand il faisait froid, pouvait dire Mon anneau a froid. Que, que, que, que, que, que, que j'enlève ma tunique, que je mette La l ombre. L ombre. Il n'a jamais bénéficié d'une telle. Attention! Mais ce jour-là, quand on le détache, on est en train de l'amener. Il pouvait peut-être se dire que c'est ce que là. On va m'attacher encore à un autre. À il s'attendait à ce qu'il soit attaché. Subitement, il voit un des disciples enlever sa tunique, mettre sur lui. Eh? Mama, je ne suis pas habitué. Je vais dire à une personne c'est le temps de se faire tuer. Ça n'a jamais arrivé des gens comme toi ça n'est jamais arrivé à des hommes comme toi les disciples commencent à mettre leur tunique et puis le roi des rois le Seigneur Seigneur Seigneur Seigneur. il n'avait jamais rien porté de toute sa vie la première chose et l'autre qui la première personne qui roi des roues. Et ça, mon conseil, Dans la été conduit. Il a été conduit. Il a été conduit. Il a été conduit. Il comprendre comprenez un chiffre différent de 1 avec des zéros supérieurs à 3. C'est-à-dire que les bandits n'ont 4. Vous y a un peu de commencer par... T oh, non, mais différent de 1, <rire> il peut 10 000 lissus. <rire> qui <rire> <un> <rire> <un> <rire> J'ai dit que devant, c'est un chiffre différent de 1. Et de, le nombre de zéros est supérieur à 3. On met ça et ça avec toi quelque chose on met les vêtements et le roi des rois. Mais maintenant Il n'a jamais transporté la chose. Il ne connaît pas les boulots. Il prend les boulots qui ne les boulots. Ne pleure pas. Non, ce n'est pas d'expérience. Il a Ils ont boulots. Amen. ba grade Ils ont des grades. Alléluia. Oh non, mais de toute façon, ça, ça n'existe pas comme ça. Nous savons que dans cette entreprise, non, on, on, on commence en bas, on a de, de, de des bureaux, et puis, et puis, et puis il... Il... Mais finalement, comment il peut quitter jusqu'à dire que surclassé, il va te surclasser. Il n'avait jamais rien porté. La première charge qu'il porte, c'est le roi des rois. Pendant qu'il est encore en train de s'étonner, il est dans les nuages. Il ne réalise pas ce qui est en train de lui arriver. Il entend déjà en train de s'étonner. au fils de David. Ben David. au fils de David. de David. Dans les lieux très hauts. Et aux gens, C'est ça. Et puis en marchant, on étale les habits pour bah, qui dit, là, pour les... les habits qu'on a étalés, c'était pour qui oh, Pour le roi. Mais est-ce que c'est le roi qui a marché ah, ah, yes! Yes! Je suis en train de dire à quelqu'un... Tu es les mains de Jésus. Ah. Il y a des choses que Jésus doit tousser. Il les tousserra tous par toi. Il il la prolongation, la manifestation visible du Dieu. Invisible. Ta, les hommes se regarderont et, et, et, et, et diront que ça c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a, il a que Dieu qui peut faire ça. Et pendant ce temps, la marchait sur il était sur de de la de de de Il sur le vêtement Il était sur la main. Il était sur le vêtement Il était sur la était sur le vêtement Il était sur la la la gloire est pour toi La gloire est pour Quembo toi La gloire est pour toi le je verrai la gloire <mets> Je verrai la gloire Commence <mets> à battre les, <mets> les <marchands. mets> je te te te Tu déclare, je verrai la gloire Tu déclare, je verrai la gloire Je verrai la gloire Parle au Seigneur, parle au Seigneur Quel que soit ce que tu es, Quel que soit son état Le Seigneur t'accorde la gloire Le Seigneur te fait entrer dans sa gloire Le Seigneur te fait entrer dans sa gloire Le Seigneur te fait entrer dans sa gloire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 le bas, lo bango, lo bango. Je verrai ta gloire ventre, le ta gloire le ventre. Le est le ventre. Le ventre le ventre. Le ventre le Le je verrai, la chair, je verrai ta gloire un en comment La ton passé. Le Il ton passé. dans ton passé. ton passé. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. La La gloire. La gloire. La gloire. Tu es destiné à la gloire. Tu n'as pas été positionné par les hommes. Mais le Seigneur te choisit, toi. Tu n'as pas été préparé par les hommes. Mais le Seigneur te choisit, toi. Le Seigneur te choisit, toi. Le Seigneur te choisit, toi. Le Seigneur te choisit, toi. Il te choisit. Il te choisit. Il te choisit. Il te choisit. La à vivre la gloire, et la la la gloire, la gloire, gloire, la ma bonne gloire venez venez venez venez venez venez venez venez la venez venez venez venez venez en venez venez venez venez venez venez venez venez venez la commande en venez la commande en la commande en la Allo oh kemo kemo na yo, yo, na yo, na Kempo yo, Kempo Kempo yo, Kempo Kempo à mon Na boda ye, kola na lingi na boda. na na toko e na miso ya banangayo yawe. Ange na toko e pa ye. Panguza na miso ya banangayo yawe. to lingi to je l'engie t'omona, oh misala yanképo, talaba pele babika, talabita ya mona ya mona ya ya mona.